Je suis sergent et je suis patiente experte, diplômée de l'université des patients et puis juriste et sociologue de formation. Je suis aussi l'autrice de l'ouvrage Malade en action, démocratie sanitaire en question. Alors pourquoi cet ouvrage J'ai tout simplement voulu interroger les termes de démocratie sanitaire, de participation. Euh, des personnes malades qui sont euh, assez en vogue aujourd'hui, euh, notamment depuis la crise Covid et puis aussi parce que euh, on, a, euh, on a fêté les 20 ans euh, des dispositifs euh, de participation des malades, euh, des dispositifs institutionnels qui ont été mis en place en 2002 euh, pour permettre une participation euh, des personnes euh, euh, à la santé. Alors euh, dans ce livre, j'ai voulu explorer la participation des malades selon trois axes. Tout d'abord un axe historique, puisqu'on euh, avait, je trouve, tendance à restreindre euh, l'histoire de cette participation euh, aux années SIDA, puis à la construction euh, des dispositifs institutionnels. Or, euh, les citoyens se sont emparés de la santé comme sujet politique depuis bien plus longtemps, notamment au XIXe siècle avec les ouvriers qui ont souhaité s'emparer de leur santé comme d'un sujet sur lequel ils pouvaient mener des revendications et puis les malades qui se sont parfois auto-organisés en association bien avant ces années-là, notamment les malades atteints par la tuberculose. Et puis, euh, donc, ce, cette étude historique, elle va permettre euh, de mettre en lumière, en fait, les résistances auxquelles doivent se confronter euh, les personnes euh, malades lorsqu'elles souhaitent participer. Euh, il y en a euh, plusieurs, mais euh, notamment... Euh, des résistances parfois du corps médical, des résistances institutionnelles, des résistances aussi euh, de la part de la philanthropie euh, qui était assez active dans le domaine de la santé qui l'est toujours. Et donc regarder, observer ces résistances, ça permet aussi euh, de porter un nouveau regard sur les tensions qu'on va avoir aujourd'hui euh, et sur la façon dont va être utilisée la participation. C'est pour ça que dans un deuxième axe, euh, j'étudie un peu les discours autour de la participation, notamment discours actuels de l'industrie du médicament euh, et des institutions, euh, discours qui vont euh, beaucoup prôner euh, l'empowerment euh, des, euh, des citoyens euh, et notamment des personnes malades. Euh, mettre le patient au cœur du système de santé. Tout ça, je voulais savoir ce que ça voulait dire pour euh, les auteurs de ces discours, mais aussi si c'était vraiment transposable à la façon dont euh, les associations de malades, euh, les personnes malades, les citoyens, euh, eux, euh, quelle définition ils avaient de cette démocratie euh, sanitaire et euh, de est-ce que ces deux définitions se recoupent Et puis j'ai souhaité aller euh, sur le terrain, euh, donc pendant la crise euh, Covid, pour étudier euh, deux initiatives participatives mises en place par l'institution hospitalière et euh, chercher euh, si dans ces dispositifs le patient était euh, vraiment avait une place de citoyen, euh, si la personne malade pouvait euh, avoir une participation réelle et euh, par quel mécanisme on arrivait euh, dans un cas bah, une participation finalement euh, assez cosmétique euh, puisque le citoyen n'avait pas euh, sa place et puis dans un autre à ah, euh, par quel mécanisme et par quelle démarche réflexive on avait pu mettre en place euh, une participation euh, pleine et entière. Euh, tout cela, ça nous donne en fait une, euh, un aperçu du tâtonnement euh, démocratique qu'il faut mobiliser ou qu'on peut mobiliser euh, pour mettre en place des dispositifs euh, pleinement participatifs et euh, qu'on ne réduise pas la démocratie sanitaire à une mode. et C'est ce qui m'a poussé euh, donc à rédiger euh, cet ouvrage.